Investir dans les mêmes coins, bon plan ou une idiotie. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin afin d'avoir une vision globale des éléments à prendre en compte pour être un investisseur aguerri des mêmes coins. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Les coins tels que Dogecoin, Shiba Inu, Tamadoge, Baby Dogecoin, etc. sont devenus très populaires en 2021 et ont inspiré des centaines d'autres. La raison était simple, les mémécoins génèrent des rendements plus élevés par rapport aux autres cryptos. Si vous vous demandez si vous devez acheter des mémécoins en 2023, voici trois éléments à prendre en compte. Une volatilité plus élevée. Bien que l'ensemble du marché des crypto-monnaies soit volatile, les mémécoins sont particulièrement volatiles et sujets à de brusques changements de prix. Cela s'explique par le fait qu'ils sont généralement détenus par des walls particuliers qui peuvent avoir un impact sur les tokens d'un seul coup. Par exemple, la plateforme d'analyse crypto IntoTheBlock a noté que la plus grosse baleine Doge détenait plus de 30% de l'offre totale en circulation. Avec une telle centralisation, les mémécoins deviennent extrêmement volatiles et certains sont morts lorsqu'une baleine a soudainement liquidé sa position. Ce qui est peu probable pour les tokens utilitaires populaires. Le Dogecoin et le Shiba Inu restent les mémécoins les moins susceptibles d'être manipulés. Récompense élevée, risque élevé. En général, plus un investissement est risqué, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi les obligations dans les économies en développement ont des rendements potentiels plus élevés par rapport aux économies développées. Il en va de même pour les crypto-monnaies, car les mémécoins sont plus risqués que les crypto-monnaies de premier plan, d'où les récompenses potentielles élevées. Le problème est qu'un grand nombre d'entre elles sont en fait des arnaques ou des tentatives de fraude visant à escroquer les investisseurs sans créer de produits réels. N'importe qui peut créer une crypto-monnaie et certains acteurs malfaisants lancent des mémécoins simplement pour attirer les investisseurs en leur promettant de gros profits en peu de temps. Une utilité réelle. Dans tout projet de crypto-monnaie, il faut déterminer s'il apporte une utilité quelconque à la communauté. Le Dogecoin est devenu si populaire parce qu'il est un mode de paiement reconnu par de nombreux marchands en ligne, dont Tesla. En outre, d'autres mémécoins ont des utilités dans le metaverse ou dans un écosystème de jeu play-to-earn. Tamadoge en est un exemple avec son token TAMA. Ainsi, vous devez évaluer si un projet de Memecoin fournit une utilité quelconque, car c'est la seule chose qui peut le soutenir à long terme. C'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo.